Voilà, bah, bah, moi je suis Evelyne et donc euh, j'ai connu Eric, euh, on va dire grâce à ma peur de conduire euh, sur les grandes routes. Peur des deux fois deux voies, euh, peur de doubler, peur des camions. Et voilà, en fait, j'ai peur des, des autoroutes, enfin, la vitesse, etc. Et donc euh, un jour, j'ai voulu euh, euh, regarder un petit peu sur internet s'il y avait des gens comme moi et <rire> j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Et donc, euh, bon, quelque part, ça m'a rassurée. Dans un premier temps, j'ai vu une autre personne, enfin une autre méthode qui était la méthode Nerti, mais euh, en fait, le personnage, ne me plaisait pas trop. Enfin, je ne sais pas, je me sentais pas euh, bien. Et donc, euh, j'ai ma nièce en fait qui m'a dit « Tu ne connais pas Tipeee ?» Alors, je dis « Non ». Donc, elle m'a dit bah, « Tu devrais, c'est bien et tout ». Donc là, je suis tombée pile sur Eric. Et donc, tout de suite, ça a matché en fait. Et il m'a super motivée. Et donc, euh, je l'ai écouté, réécouté, et j'ai demandé à mon mari, en fait, j'écoute, je vais prendre la voiture, est-ce que tu peux venir avec moi J'ai décidé de rouler sur euh, donc les deux fois deux voies. J'avais un peu d'appréhension, mais euh, du fait que j'étais avec mon mari, j'étais quand même plus ou moins rassurée. Et donc, euh, on a fait, euh, on va dire, une vingtaine de kilomètres. C'est vrai que j'avais le cœur qui battait, que voilà, j'avais plus de salive... Euh, j'étais pas bien quoi en fait, mais bon j'ai réussi à le faire et euh, j'ai fait le retour aussi et quand je suis arrivée ici tout de suite euh, j'ai écrit à Eric, je sais pas s'il si s'en souvient, <rire> j'ai écrit à Eric, oui je l'ai fait mais c'est pas juste parce qu'en fait je l'ai fait avec mon mari donc c'est pas, pas terrible, il m'a dit non non pas du tout etc il faut que tu recommences. Comme pour aller travailler je prenais justement cette route c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci donc euh, j'ai voulu la refaire toute seule et sur cette route-là, en, fait, euh, en fait, il y a, il y a plusieurs tronçons, en fait, on va dire qu'il y a plusieurs sorties, Et donc, euh, j'y euh, allais par morceaux, en fait. En tout cas, Eric m'a vraiment, vraiment boosté. Donc, euh, j'ai connu le fly, Tipeee d'abord. J'ai d'abord connu Tipeee, j'ai bien écouté, euh, mais je ne me suis jamais vraiment lancée, en fait, euh, par peur. En fait, je suis quelqu'un qui a peur de tout. Après, euh, je suis très contente quand même de pouvoir euh, rouler euh, et de faire ces deux tronçons que je fais depuis euh, un an. Je reviens à la charge, je suis assez tenace. Mais bon, il me faut, je suis un diesel, il me faut le temps de, euh, de prendre confiance. Et puis, bah, ça marche. Voilà, donc euh, j'avais plusieurs phobies. Donc, J'avais euh, la phobie du, des chiens, des gros chiens, pas des petits, mais des gros chiens, ceux qui font peur en fait. Donc, j'en ai parlé à Eric, et donc il est resté au moins une heure, je crois, avec moi, une fois on en a parlé. Et donc, il m'a donné des conseils. Et euh, le lendemain ou le surlendemain, en fait, j'ai fait toujours, parce que je fais un peu de marche, et je passais devant une maison où il y avait deux gros Doberman, en fait, et j'avais très peur, même la, le portail fermé, de passer devant. Et euh, un jour, euh, je me dis, je vais y arriver. Donc, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis passée devant en Priant que le propriétaire n'ouvre pas ses portes parce que ça m'est déjà arrivé avec une copine. J'y suis arrivée, je suis repassée en, au retour devant et j'étais super contente de moi. Et après, en fait, il y avait plein de, pendant le confinement, il y avait plein de, de chiens qui se baladaient et en fait, avant, je n'osais pas les affronter en fait, et maintenant, ça ne me pose plus de problème en fait. Les chiens, même les gros, ça, je ne pouvais pas le faire avant. Et j'avais donc aussi la peur de l'avion. Donc avant le confinement, on est allé en Hollande avec mon mari et mon fils. Et donc euh, j'ai franchi le pas. Je l'avais déjà pris en 91, mais ça faisait très longtemps en fait que j'avais pris l'avion. Et c'était un gros. Pas... Je sortais en fait euh, d'une grave maladie et puis je, je m'étais dit, bon, de toute façon, j'y vais. Enfin bon, voilà. Et là. Euh, 30 ans après, enfin à peu près, je ne sais plus, euh, donc il a fallu que je reprenne un avion. Et là, je me suis retrouvée dans un avion où il était petit, en fait. C'était confiné. Et euh, j'avais ma belle-fille qui avait peur comme moi. Et en fait, euh, on était toutes les deux stressées. On est tombées sur des hôtesses de l'air super sympas, qui nous ont rassurées. Mais moi, j'avais quand même le cœur qui s'emballait super vite. Et donc là, je me suis mise à faire du fly. Euh, et je pense que c'est ce qui m'a aidée. Enfin, je... Je pense que c'est ça en fait, entre autres, les, les hôtesses de l'air qui nous parlaient, etc. Enfin, toujours est-il qu'à l'aller, ça a été euh, un peu difficile, mais j'ai réussi à le faire. Et au retour, en fait, je n'ai eu aucune appréhension de le faire. Donc euh, au retour, ça a été facile, je ne peux pas dire, ça a été euh, très facile. J'ai vaincu certaines peurs. Je me sens mieux, bon maintenant je conduis plus, je vais un peu plus loin. Je me sens en tout cas beaucoup mieux, beaucoup plus confiante, beaucoup plus euh, décontractée au volant. Voilà donc euh, et tout ça en fait euh, grâce à Eric, en fait c'est un rayon de soleil le matin quand j'écoute sa première vidéo. Et, et tout ce qu'il nous dit, j'adore sa simplicité, j'aime bien le concret qu'il apporte. Euh, en fait moi je suis passée par plusieurs étapes dans ma vie où j'ai vu des personnes et tout, etc. Mais il est euh, authentique et c'est ça qui me plaît. Il est simple, ses explications sont claires et je trouve qu'il est sincère. Et donc, toutes ses valeurs, en fait, font que voilà j'ai carrément matché. Je suis super contente d'avoir connu Eric parce que c'est un type qui est génial, qui est super. Voilà, donc voilà ma première vidéo. Merci, au revoir.